Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission et cette fois la première où on va parler de musique mais avant j'aimerais un peu, comment dire, faire une petite mise au point j'ai eu pas mal de retours euh, concernant le son, etc. on me dit que le son est assez faible et effectivement j'avais quelques soucis de son parce que, voilà, en fait je ne m'y pas du tout à ce que le micro ait une très bonne sensibilité et qu'on entende vraiment tout, que ce soit ma respiration, le bruit de mon ordi, le bruit de l'extérieur, etc. Donc j'ai dû faire plusieurs tests, et euh, par exemple, voilà, là je laisse les temps de respiration, alors que sur les premiers épisodes, je ne les laissais pas du tout, en fait, je passais un post-prod pour faire une réduction de bruit, ce qui atténuait un peu le son, et euh, je suis obligé aussi d'atténuer le son par rapport au bruit de mon ordinateur, parce qu'en gros... J'ai euh, bah, 3-4 ventilateurs, 5 qui tournent pour refroidir, alors que j'en ai pas vraiment besoin, je fais que de l'enregistrement là, je suis vraiment désolé. Et, euh, et donc là, j'ai travaillé un peu sur la sensibilité du micro afin d'avoir vraiment euh, que ma voix. Donc j'espère que cet épisode va être agréable. Voilà, donc euh, je m'entraîne, je fais des tests par-ci par-là, vous me dites si ça correspond ou pas. Parce que je ne suis pas la personne qui écoute. En fait, j'enregistre, j'écoute au moment de faire mon montage. Mais après, j'écoute vite fait pour voir à peu près comment ça rend. Mais c'est pas moi qui vais vraiment prendre le temps d'écouter, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des retours, dites-le moi. Comme ça, je vais avancer. Donc, voilà. Et j'ai aussi d'autres retours où, en fait, les gens ne comprenaient pas déjà qu'il y avait plusieurs épisodes de sortie. Euh, donc, euh, je n'ai pas partagé vraiment de planning, tout n'était pas clair, mais sachez que c'est euh, le lundi et le vendredi à 20h, un épisode. Euh, L'épisode du lundi, c'est une interview. Et voilà, en parlant d'interview, en fait, les gens n'ont pas compris forcément que le concept était de faire des rencontres avec euh, de la musique, des films, etc., et que je pas forcément rencontrer des personnes qui travaillent derrière parce que je faisais des interviews à côté sur, avec, avec euh, des professionnels du monde de la création graphique. Donc, euh, je pense changer euh, wording, mes euh, mots, afin de plutôt dire que le lundi, ça va être les interviews, donc euh, l'espace dédié à la rencontre euh, enfin, physique, où j'ai une interaction avec euh, les gens. Et le vendredi, c'est les rencontres... Bah, je vais pas parler de rencontres. Alors, vais... Là, par exemple, on va parler de, de musique, donc je vais peut-être utiliser le terme analyse, je ne sais pas. Pareil pour les films, je vais peut-être utiliser un autre terme. Et pour le graphisme, l'art, tout ce qui est musée, exposition, je vais essayer de trouver un terme. Que tout soit bien défini, que vous compreniez assez bien déjà si c'est une interview directe avec quelqu'un, si c'est une analyse de film, une analyse, etc. Je pensais que c'était assez clair, mais apparemment pas du tout. Donc je vais quand même essayer de changer un peu ça. Et surtout qu'actuellement, dans. Dans ma vue euh, sur Spotify, sur YouTube, etc., il y a vraiment marqué que rencontre, rencontre, rencontre, rencontre. Donc ça peut être un peu déroutant si vous avez une vue qui ne vous affiche pas tout le titre de l'épisode. Voilà, en parlant de. Oh. <rire> en parlant de Spotify et de YouTube, j'ai eu un petit moment pour, euh, de décalage donc des posts sur YouTube. Et actuellement, je, je vais être honnête avec vous et je cherche en fait des alternatives à YouTube, Spotify, etc. Je sais que tout le monde n'a pas forcément de compte Spotify. Je sais que YouTube, ça fait chez certains d'utiliser leur compte, etc., d'avoir ça dans leur euh, recommandé ou du moins dans leur historique parce que ça peut bloquer par rapport au fait s'ils écoutent de la musique ou d'autres choses. Et, euh, et donc, je cherche des alternatives à YouTube euh, plutôt libre et open source afin de partager... Ce, ce projet car j'ai vraiment envie qu'il soit accessible à tout le monde et c'est une valeur dans lesquelles je, je propose en fait euh, comment dire, de partager ces connaissances au plus grand nombre sans forcément qu'il y ait de restrictions derrière et sans forcément avoir euh, la patte des, euh, des grandes entreprises je dis ça notamment sur YouTube dans le sens où j'avais pas pu me connecter en fait l'histoire c'est que j'ai pas pu me connecter sur YouTube parce que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas connecté, depuis 2019, etc. Et que YouTube euh, ne me laissait pas me connecter. Ils me demandaient d'attendre un peu. Au début, j'ai fait une demande de réinitialisation de mot de passe et ils m'ont dit, euh, bah non. Donc j'étais un peu en mode, ah, euh, ok. Et ensuite, j'ai redemandé et ils m'ont dit, bon on va attendre une semaine. Et j'étais en mode, comment ça, on attend une semaine, c'est mon nom, c'est ma tête, etc. Bizarre. Mais bon. Au final, ils m'ont rendu mon compte, mais j'étais vraiment en mode, si YouTube, par exemple, là, décide de couper euh, mon compte, bah, j'ai plus de compte. Si euh, Paris Spotify décide de couper, couper mon compte, bah, j'ai plus de compte. Donc, je pense pas qu'on devrait être dépendant des grandes entreprises comme ça, et plutôt partir sur quelque chose de libre, open source, euh, que chacun puisse y accéder, etc. Donc, je vais euh, prochainement euh, distribuer les podcasts sur ce genre de plateforme. Je crois que j'ai vu Peertube si je ne m'abuse, pour l'équivalent de YouTube, etc. J'ai fait aussi un truc... Pour Spotify, j'ai vu un équivalent en web 3.0, donc je pense que je vais plutôt m'y intéresser pour ne pas avoir quelque chose de centralisé, etc. Et vraiment faire découvrir de nouvelles plateformes, des choses qui sont un peu peut-être l'avenir. Et ne pas être dépendant vraiment de, plate de services, etc. Vraiment faire ce que je veux et être libre. C'était même ma raison de faire ce podcast. Ça fait déjà 6 minutes... Je pas encore parlé du sujet, mais ça arrive. C'était juste pour faire un petit point, pour être transparent avec vous, pour vous dire un peu l'évolution du projet, parce que vous vivez le projet en même temps que moi, ou vous le vivrez plus tard. Peut-être que vous écoutez cet épisode dans quelques mois et que le projet a pas mal avancé. Au moins, vous savez d'où ça vient. Vous pouvez voir un peu l'évolution. En parlant de ça, j'ai également le site web que je n'ai pas encore publié, qui arrive. L'idée, c'est de mettre les transcriptions de YouTube directement en ligne et tout, mais en fait, je vais devoir les retravailler. Ça, ça va être assez compliqué parce que ça prend énormément de temps. Euh, voilà, moi j'écris en gros euh, mon script, mais j'ai pas tout décrit. Je sais que ça, c'est pas assez pour une transcription. Et également, j'oublie quelquefois de mettre toutes mes sources, donc je sais pas comment je vais, je vais faire. Mais l'idée, ça va être sur les petits épisodes courts ou du moins, au moins les interviews, d'avoir les transcriptions ou des grandes parties euh, transcriptes. Euh, je vais laisser le, le robot Google transcrire et je vais récupérer les textes, les modifier, etc., les corriger pour les mettre en ligne afin de, de, que vous puissiez récupérer, du coup, euh, ce, ce texte. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit point, là, sur euh, l'avenir de la chaîne, euh, l'avenir du podcast, sur, en termes d'audio, comment ça va avancer, etc. Et donc, on va parler maintenant d'audio, également, parce qu'on va parler de musique, et de l'album V de Vald. Donc c'est un, un album que j'avais pu écouter dès sa sortie, j'attendais, etc. Que j'ai vraiment euh, que écouté pendant peut-être 2-3 semaines, 4 semaines, je l'étais en boucle. Et j'ai eu un grand vide. Et là, il y a, hier avant-hier, euh, je l'ai remis et ça m'a tellement choqué parce que je me disais mais en fait je l'écoutais tout le temps que je me suis dit euh, bah, je vais en faire quand même euh, une analyse, pas une, pas une rencontre, une analyse sur les Rencontres d'Alex. Donc euh, pour parler d'abord euh, de l'album, il faut parler aussi de l'artiste. Donc euh, Val, qui est-il Et bien de son vrai nom, c'est Valentin Ledu. Il est né le 15 juillet 92 à Aulnay-sous-Bois, en seine saint denis Et c'est un rappeur, producteur et parolier français. Donc euh, on parle de son quatrième album, mais juste avant, il y en avait, avait deux. Donc c'est deux premiers albums studio, Agartha et Xe, qui sont sortis respectivement en 2017 et 2018 qui avaient été plutôt acclamés par le critique et ont été certifiés double platine. Pour son troisième album, le Ce Monde est Cruel, sorti en 2019, il a été plutôt sérieux et plutôt jugé comme politique. C'est un album que j'avais super bien apprécié, qui était sorti en 4 éditions, etc. Le concept était assez cool. Je ne savais pas si je devais en faire un épisode sur La Rencontre d'Alex, mais je ne pense pas. Je vais vous laisser plutôt le découvrir. Donc, juste pour vous dire qu'entre-temps, on a trois albums, trois années d'affilée, 17, 18, 19. Donc, en 2020, il devait avoir une tournée, mais celle-ci a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Mais, cependant, il a quand même sorti quelque chose, parce qu'en fin novembre 2020, il participe à une compilation, Échelon Volume 1, qui est émis par son propre label. Effectivement, il a lancé son label Échelon Musique et donc il est apparu dans les titres Gotaga et C'est pas nous les méchants qui est une version studio du freestyle Carte Blanche sur Radio France Inter En même temps, quelques semaines plus tard, il dévoile Horizon Vertical, un album collaboratif avec le rappeur Russell Enfoiré, et il a été annoncé le 18 décembre 2020 Deux extraits ont été publiés, Gucci Sima et Matrixé, avec deux clips, Royal Cheese et Mauvais, qui sont sortis plus tard une semaine après sa sortie, l'album s'était vendu à 12 800 exemplaires à peu près. Ce n'est pas le chiffre le plus important, mais le plus important, c'était de voir la différence avec l'ancien album solo de Val qui, euh, qui avait atteint 41 000 exemplaires à peu près, à peu près sur euh, sa première euh, semaine. Donc, juste pour dire qu'il y avait un énorme gap en termes de chiffres. Enfin, beaucoup de gens pensent que c'est un échec commercial. Cependant, il a été assez bien accueilli par le public. Donc là, c'était les trois derniers albums de Vald, un album colla en collaboration, mais je parle un peu... Euh, je ne parle pas des, des, des mixtapes, NQNT, etc., qu'il y avait eu avant. Euh, donc, Val a annoncé, du coup, la sortie d'un album de 16 euh, titres, intitulé V, il l'a annoncé pour le 4 février 2022. Pour promouvoir son nouvel album, il a sorti une vidéo intitulée... Le Retour du V, qui regroupe 5 chansons inédites. Le Retour du V, c'est euh, une vidéo d'une quinzaine de minutes réalisée par euh, Cub et Christo. Qui sont-ils eh C'est un duo français de réalisateurs, auteurs et post-producteurs qui a été créé en 2007. Il est composé de Luca Fabiani et de Cristobal Diaz, ayant euh, notamé, not, euh, notamment travaillé en collaboration avec euh, Kerry James, Lino, Youssoufa, Medine, etc. Ils ont collaboré avec Val sur euh, plusieurs clips, une vingtaine depuis 2013. Et c'est ainsi comme ça qu'ils ont pu euh, créer une véritable identité visuelle décalée pour le rappeur, pour coller à son hiver, mais qui ont chaque clip une idée assez originale, avec des visuels comme Eurotrap, le clip qui était fait euh, sur fond vert, Megados, qui était intéressant, on voyait cette scène avec euh, Val et... Euh, et des gens autour qui mangeaient comme ça des, des sandwiches, des hamburgers, et euh, Vitrine, qui a eu euh, trois clips, il me semble, un qui était plutôt soft et sur YouTube, l'autre qui était un peu osé et sur euh, Vevo, le troisième qui était euh, sexuel, on peut le dire, parce que du coup, il y avait une actrice sexuelle, Nikita Bellucci, si je ne me trompe pas, et qui était sur les films, euh, sur les sites pornographiques, voilà. Euh, oui, et c'était une, une collaboration avec Damso, si je ne me trompe pas. Donc ce genre de clips ont pas mal fait parler d'eux. En fin 2017, le duo, il lance le projet Je t'aime 3. Donc il s'agit d'une trilogie de trois courts-métrages sur l'amour, le sexe et le couple, avec Leila Si comme troisième réalisatrice et Val comme acteur principal. Donc ça s'inscrit dans une démarche qui est assez moderne parce que le projet a été euh, comment, euh, créé en termes de financement à travers un financement participatif donc ils ont pu lever plus de 67 000 euros et le tournage euh, et la post-prod euh, s'est déroulé entre mars et mai 2018 avec une sortie euh, qui était prévue en juin de la même année donc pour revenir sur l'album euh, Vald eh bien, le clip euh, du premier single du, du projet Anunnaki sur Youtube a été euh, censuré donc ce son Anunnaki a été utilisé une première fois mi-2021 durant un showcase. Euh, le premier titre fut aucun, mais il avait changé. Le 5 janvier 2022, du coup, Vald annonce officiellement la sortie du morceau, cette fois intitulé Anunnaki. C'est une référence à la langue sumérienne dans laquelle Anunnak, je suis désolé, je le prononce mal, désigne un groupe de dieux. Et donc... Euh, ce titre marque la première collaboration entre Vald et le producteur d'Annie Sainté, qui lui a déjà travaillé avec MHD, Maître GAMES et Black M. Le, le clip a été réalisé par Productions, C'est une société de production et de réalisation audiovisuelle qui ont collaboré, collaboré notamment avec Sadec, Core, Made in Paris, etc. Et on a Ambre Ramban qui est l'assistante réalisatrice de ce projet elle, elle sort d'une école de cinéma qui est l'ESRA et euh, elle a notamment réalisé un film de 10 minutes en binôme avec un étudiant chinois sur le thème de l'écologie dans le cadre du programme Looking China 2018. Donc ça c'était pour euh, ce premier clip. L'album est sorti en quatre versions différentes, les éditions rouge, bleu, verte et jaune qui étaient disponibles sur la boutique officielle. Chacune des éditions compte et deux titres bonus exclusifs, ce qui en faisait en gros au total 25 titres et l'album a atteint les 30 000 précommandes en deux jours. L'album a, a dû changer de cover, effectivement la, co la cover était un QR code, euh, Spotify n'autorise pas les QR codes lisibles en pochette et euh, donc l'album la, la, a dû changer pour avoir une pochette qui ressemble plus au produit fini, c'est-à-dire euh, le CD final. Et le, ce QR code ramené, en gros, sur le shop de, de Vald, et, euh, et donc, euh, bah voilà, Spotify a dit non, et donc, euh, que, bah, par rapport à ça, euh, l'équipe de Val a dû a dû changer en vitesse, etc., donc euh, assez bizarre. Voilà, vous voyez, c'est ce que je disais, donc on a ce genre d'entreprise en, qui font que, bah là, ils sont obligés de s'adapter à... Ah, Spotify, et pareil pour YouTube, en plus, ça, ça se rejoint. Mes problèmes avec YouTube et Spotify se rejoignent avec Val parce que euh, le clip Anunnaki a été censuré sur YouTube, donc euh, il est limité moins de 18, on est obligé d'avoir un compte certifié, enfin, certifi... au moins d'un compte avec une carte bleue ou avec sa carte d'identité dessus, je ne suis pas sûr, pour le regarder. Et, euh, et voilà, pour Spotify, c'est pareil, ils ont dû changer la cover, etc., ils n'ont pas eu ce problème sur euh, la cover du coup, des éditions euh, rouges, bleues, verte etc. Parce que celle ci euh, présentait un QR code qui était non fini. Donc les éditions qui s'appelaient euh, V4LD, underscore v eh bien euh, présentaient pour euh, l'édition rouge le, un couteau, peut-être en référence au rouge, le sang avec le couteau, etc. Euh, l'édition verte présentait un, un serpent, Serpent, la peau verte, etc. Le bleu, l'araignée, mais une araignée... Tous les visuels sont en bitmap euh, plutôt pixelisés, comme euh, c'était euh, Space Invader qui avait fait euh, la, la cover. Et la dernière, euh, l'édition jaune, présente euh, une image de Vald, en fait, avec des lunettes. Donc voilà, c'était les éditions. Et j'avais lu quelque part que normalement, V4LD euh, devait normalement être le nom de, euh, de l'album, mais au final, il a changé pour euh, juste V. Donc voilà, entre-temps, il y a eu plusieurs clips qui sont sortis, notamment sur un nouvel album, et euh, ce son a une version en ligne et une version euh, physique, c'est-à-dire qu'en gros, en ligne, sur les plateformes de streaming, il est d'une manière, mais en version physique, d'une autre. Il y a une, une phrase qui change, donc en gros, sur, euh, quand, il a, quand il travaille sur les albums, il, il énonce quelques albums euh, avec des artistes, etc., et la version physique présente un artiste de plus, il me semble, ou, ou quelque chose comme ça. Il a notamment fait une performance live pour Deezer, euh, pour le clip, pas de fois. Donc on a vu que voilà, le, le but d'un rappeur, c'est d'avoir un peu euh, tous les distributeurs dans sa poche, donc, euh, notamment Spotify, en changeant la cover, alors que sur Deezer, la cover posait pas de soucis. Mais quand même faire des performances live Deezer, etc., pour avoir une collaboration et essayer de vendre son projet. Et à côté, il y a eu euh, Péon en fit avec Aurel San, qui, lui, s'est vu être agrémenté d'une vidéo de Brut, un documentaire, donc 4 jours en Bulgarie, où ils suivent, du coup, euh, la création du clip euh, avec euh, Val et Aurel San. Super intéressant, mais dommage de ne pas avoir pu utiliser les moyens techniques en France pour réaliser ce genre de clip. Voilà, ils le disent, ils sont obligés d'aller jusqu'en Bulgarie pour réaliser ça. Et c'est vraiment dommage, parce que ça ne fait pas tourner l'économie française, mais c'est pas grave. Derrière, il y a eu le clip également de « Regarde-toi » et euh, le clip de papouze le plus récent qui est sorti, qui euh, sort en même temps que la réaction, parce qu'il y a un clash avec Booba. Je ne vais pas forcément en parler, parce que déjà, euh, bah, ça m'a pas beaucoup intéressé. Et là, on parle de musique, on parle d'image dans la musique. On ne va pas parler des réactions euh, entre les rappeurs. Mais juste pour dire voilà, qu'il euh, euh, y a eu ce plan où euh, Vald est entouré d'une trentaine d'agents de sécurité. Ça, apparemment, c'était pour se protéger de Booba, pour la blague, etc. Et ça a été filmé et mis dans le clip, euh, pas possible. Donc, je trouve qu'on a pas mal bien parlé du, du visuel, etc. En termes de sens, maintenant, euh, eh ben, cet album, il se veut très bah, covidé. Parce que du coup, voilà, il a été fait durant le confinement, enfin je pense. Et, euh, et on retrouve dans les thèmes, etc. Euh, euh, Telerama, pour la critique, a dit que Val met la provocation de côté sur ce quatrième album pour aborder les thèmes de l'amour, effectivement, de la pandémie, de la concurrence des autres rappeurs, de l'exploitation et de l'injustice. Et effectivement, on retrouve ça dans, dans tous les sons. Que, même la cover, la cover la, le QR code, ça faisait très euh, passe sanitaire quand on avait le, le QR code pour euh, faire scanner, rentrer dans les lieux, etc. Et euh, donc ça, ça rejoignait vraiment le, le, le mouvement jusqu'au bout. Euh, quand j'ai découvert l'album, la première chose a été de dire « Ok, les sons sont vraiment sympas, c'est bah, bien mixé, c'est bien travaillé, c'est des, des bonnes lyrics, etc. » Mais c'est d'avoir eu ce sentiment de ne pas avoir un album, mais une compilation de sons. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et... Surtout que j'avais zappé les éditions euh, physiques. Donc euh, les quatre éditions physiques avec deux sous chacun. Et euh, j'ai dû les chercher, j'ai dû attendre un peu qu'elles soient disponibles en ligne, etc. Et essayer de les écouter. Vraiment euh, sympa, certaines sont vraiment sympas. Mais j'avais carrément oublié ça. Et j'y ai réfléchi là, il n'y a pas longtemps. Euh, hier avant-hier, parce qu'en gros, actuellement, il y a la réédition de l'album d'Orelsan. Donc Orelsan qui est sur euh, Pont, Péon, avec euh, Val et euh, Valde, euh, Pff, Orelsan sort une réédition de son album, et je me disais, tiens, euh, Val n'a pas fait de réédition, mais il a sorti quand même 4 euh, éditions séparées lors de sa, lors de sa sortie, et j'ai pensé aussi à PNL, PNL qui ont sorti 2 éditions euh, séparées pour euh, l'album Dans la légende, il me semble, et euh, qui avait pas eu de, de réédition derrière donc je sais pas, peut-être que c'est ça en fait parce que je crois que Maître Gus aussi il fait beaucoup de rééditions il je... faudrait se renseigner sur le sujet mais j'ai remarqué voilà, que quand un album sort en plusieurs éditions, eh ben, il n'a pas de réédition alors que quand il sort d'une manière euh, bah, normale il a une réédition derrière, incroyable à voir si c'est vrai mais c'était ma petite découverte de jour. Bon, pour revenir sur l'album, du coup, euh, plusieurs sons qui n'avaient pas forcément de, de rapport entre eux, etc. C'était plutôt une compilation. Et euh, en vrai, je pense que non. Euh, j'ai réécouté l'album là très récemment, hier, avant-hier. Et euh, on a un, un déroulé... On n'a pas un storytelling, en fait. Là où j'ai l'habitude d'avoir un storytelling, euh, des effets de transition, etc. Là, on n'a pas vraiment ça. On a... Euh, Sushi et Pandémie, en fait, déjà, la, le premier titre change entre les versions physiques et la version en ligne, donc euh, on n'arrive pas à se positionner, etc., et même les versions, euh, en, enfin, vu que j'ai les versions euh, en ligne, donc les 4 euh, éditions en, en, sur mon téléphone et sur mon ordi, et du coup, bah, on ne sait pas quand, dans quel sens lire, etc., la tracklist change, je peux commencer par la V1, par la V2, par la V3, par la V4, peu importe, moi j'ai mis dans ce sens, mais peut-être que quelqu'un pourrait le découvrir dans l'autre. Donc il n'y a pas vraiment un intérêt sur la tracklist, mais en soi il y a un intérêt quand même, il y, y a pas mal de ressemblances dans les thèmes, donc voilà ce qu'on disait, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de pic, etc. C'est vraiment quelque chose de plus concret avec l'amour, il parle de, de la confiance en soi, il parle de, de, de la relation de couple, etc. De la pandémie bien sûr, il bah, y a un son carrément qui s'appelle pandémie, donc voilà. La concurrence avec les autres rappeurs, notamment bah, à travers Sushi, j'en parlais tout à l'heure, où il dit voilà, on compte même plus. Sachant que les sushis, c'est un peu cette image du, de l'objet qui est un peu cher pour ce que c'est, etc. Bah, là, il dit Tu veux combien de sushis 4, 5, 6, 6 euh, j'en ai plus rien à foutre, etc. Tellement et bah, il a percé, il peut prendre 46 000 sushis, il s'en faut. Et, euh, et l'exploitation, notamment sur un nouvel album, où voilà, euh, il parle du Bercy, où il a perdu pas mal d'argent, il me semble qu'il a perdu 500 000 euros sur le Bercy qu'il avait fait. Et, euh, et euh, une vidéo. Le Monde, le Monde a fait une vidéo sur, sur ça, sur pourquoi les, les rappeurs se ruinent dans, au Bercy. Et super intéressant, je vous invite à aller regarder. Du coup, ça parle un peu de, de ça, de, de performance, etc. Et que si on prend le Bercy pour pas énormément de dates, bah, au final, on, on paye plus que ce qu'il nous rapporte. Et euh, pour finir, euh, Val nous parle d'injustice au niveau du monde, au niveau de, des riches, des pauvres, de l'écologie, etc. Et on le sent dans les rixes, dans, dans qui sont vachement osés, politisés. Voilà, de dire qu'il va à la pharmacie, qu'il trouve ça hardcore, qu'on gagne de l'argent sur la peur de mourir des gens. Donc euh, c'est vachement politisé, c'est vachement un discours anti-capitaliste, je pense, je trouve, j'ai l'impression. A voir. On commence à se rapprocher à pas mal de de 30 minutes, en fait, on va atteindre les 30 minutes. J'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai pas vraiment beaucoup parlé des derniers clips, etc. Mais là, on ne fait pas une analyse de clip. Surtout que c'est compliqué, en fait, c'est que vous ne voyez pas les images. Donc là, on parlait vraiment en termes de direction artistique, etc., du, du, du projet. On parle un peu des gens qui ont travaillé sur le projet. C'est important parce que du coup, Val, c'est pas une seule personne. C'est toute une équipe derrière. Et euh, donc, je trouvais ça intéressant. Vald euh, V, album que j'ai bien apprécié, que j'ai trouvé euh, super sympa. J'espère que vous allez découvrir ça et, et trouver ça aussi sympa ou trouver quelque chose qui vous intéresse dedans. Sur ce, c'était les rencontres d'Alex. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve du coup lundi pour une interview. Euh, sur ce, euh, bon week-end, bonne soirée, bonne journée et à lundi. Au revoir. Au revoir.